je suis la reine des citrouilles Avant toute chose n'oublie pas de t'abonner, de liker C'est parti J'ai utilisé ma nouvelle palette de gras de Make Up For Ever Pour réaliser mon contouring dans un orange citrouille Donc pour cela on mélange du rouge et du jaune Et puis j'avais tellement envie de faire ce petit montage où j'attrape ma palette qui l'évite J'ai vu ça sur Instagram, j'ai trouvé ça trop marrant du coup voilà, cadeau, je l'ai fait pour vous. Donc j'en mets au niveau du front des pommettes, du menton, que l'on va bien flouter, mais aussi au niveau du nez. J'en pose aussi au niveau de ma bouche, de chaque côté, en remontant sous mes pommettes. Au crayon, je vais dessiner des arabesques qui descendent de mon cou. J'alterne entre mon crayon rouge et mon crayon noir pour avoir des motifs de différentes couleurs. Et avec le même crayon noir, je viens réaliser un sourire façon Joker. D'ailleurs, j'ai fait ce make-up, si tu vas aller le voir, je te le mets dans le petit i. Puis, on vient remplir nos arabesques avec la couleur correspondante. Petite pause café s'impose. Et on repart la couleur orange clair ne me plaisait pas trop. Du coup, je suis repassée avec un orange rouge un peu plus poussé. Beaucoup plus dans l'ambiance Halloween. Comme d'habitude, j'ai réalisé mes yeux hors caméra. Un petit smoky dans les tons orange pailleté. Et je trace des larmes qui coulent de mes yeux. Et qui remontent. anti gravité on. Évidemment, la petite touche d'highlighter que je dépose délicatement à la plumette pour ne pas saccager mes larmes. Puis, j'accentue mes larmes en apposant du rouge orangé juste en dessous de mes yeux, le faisant légèrement couler. Ensuite, dernière étape, la bouche. On va d'abord définir les dents avec des traits assez réguliers. Puis, on intensifie chaque trait en formant un petit triangle. C'est une étape très délicate, qui prend beaucoup de temps. Pour réaliser cela, je prends mon eyeliner le plus fin pour ne pas faire de bavure. On rajoute nos accessoires. Ensuite j'ai mis mes lentilles, vous pouvez voir dans le petit titre toutes les vidéos qui parlent des lentilles soit normales, donc de 14 mm, soit scléras de 22 mm. Je vous mets tout dans le petit i pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se met. J'hésitais entre mettre mes scléras noires ou ces lentilles qui font les yeux blancs. Bon, étant donné que je voulais faire un petit contraste, je me, suis mis... je me suis dit que je vais mettre ça là. Et voici ce que ça donne J'espère que ce make-up t'a plu. N'hésite pas à liker. Donne-moi en commentaire tes prochains make-up que tu veux que je réalise pour toi. Dis-moi quel make-up tu as réalisé pour Halloween. Et à demain. Bye. Bonne nuit.